Bonjour, avec vous Monsieur C.F. de la chaîne de sur YouTube. Alors, aujourd'hui, on va voir un cours de communication progressive du français niveau débutant avec 270 activités. Alors, comme vous connaissez déjà, ce manuel est destiné uniquement pour les débutants qui ont un niveau de français assez, assez bien les qui aimeraient bien améliorer leur façon de communiquer sur les adolescents, les faux-adolescents et aussi les adultes. Alors aujourd'hui au programme, qu'est-ce qu'on a Toujours avec euh, parler aux autres, renseigner sur renseigner, oui. acte de parole, exprimer une obligation. Alors cette fois, on va voir exprimer une obligation. Et l'association que je vous propose aujourd'hui, dans une administration, grammaire, verbe, plus préposition à, et quelques vocabulaires concernant l'administration. Alors, c'est page 42. Allons-y vers 42, s'il vous plaît. Voilà. Exprimer une obligation. Je propose maintenant cette situation dans une administration. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'illustration, malheureusement. Alors, le dialogue entre Nicolas et l'employé. Bonjour, madame, je voudrais un renseignement. Alors, euh, méfiez-vous toujours, euh, lorsque vous, euh, vous exprimez quelque chose, ou euh, vous demandez quelque chose, euh, vous utilisez fréquemment le verbe vouloir. Soit, euh, il vaut mieux d'utiliser avec le conditionnel présent. Bonjour madame, je voudrais. On ne dit pas je veux. Je voudrais. Bonjour madame, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Bonjour madame, bonjour monsieur, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Ça veut dire une information. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada? Alors là, c'est là la question. Alors, je voudrais un renseignement, je voudrais une réponse à cette question. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada? C'est ça la question. L'employé répond, il dit, vous devez aller. Alors, c'est ça ce qu'on appelle le vous voyons. Lorsque vous parlez toujours avec un inconnu, il faut utiliser toujours le vous de vous voyons. Vous devez aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires. Et quel papier est-ce que je dois apporter? Alors là, c'est ce qu'on appelle la question composée. Alors la question simple, c'est, et quels sont les papiers que je dois apporter? Mais avec la façon de, avec la question composée, on dit, et quel papier est-ce que je dois apporter? C'est un peu difficile, mais ça va. Et quel papier est-ce que je dois apporter? Je ne sais pas. Vous devez téléphoner à l'ambassade. Est-ce qu'il faut un visa pour aller du Canada aux États-Unis mm -hmm. Je ne crois pas, mais vous devez demander à l'ambassade. Toujours, il faut demander à l'ambassade. Il faut demander à l'ambassade. Vous devez demander à l'ambassade pour mieux obtenir une information ou un renseignement. Alors, euh, comme euh, vous venez de lire, le dialogue entre Nicolas et l'employé, il s'agit ici dans une administration. Alors, Nicolas veut tout simplement aller au Canada et il doit tout simplement avoir des informations concernant l'obtention du visa pour le Canada. Alors, il pose la question à l'employé. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir un visa pour le Canada Et quels sont les papiers nécessaires doit porter et ce qu'il faut viser pour aller du canada aux états unis par exemple alors trois questions essentielles l'employé tout simplement répond gentiment comme d'habitude il faut aller à l'ambassade du canada avec les papiers nécessaires. normalement il faut il faut téléphoner à l'ambassade pour obtenir euh, le, le type de papier qu'il faut qu'on doit porter pour la question de faut-il un visa pour aller du Canada aux États-Unis l'ambassade qui se charge de répondre à ces questions. Alors, on passe maintenant à autre chose, manière de dire. À le verbe devoir, plus infinitif, c'est une obligation personnelle et il faut plus non obligation impersonnelle. Il faut plus l'infinitif. Alors, il y a trois façons de d'exprimer ce qu'on appelle l'obligation. Soit obligation personnelle avec devoir plus l'infinitif, ou il faut plus non, c'est une obligation impersonnelle, ou il faut plus l'infinitif. On va commencer par le verbe devoir, plus l'infinitif, obligation personnelle. Alors, tout le monde sait que ça veut dire le verbe devoir. Présent, on dit je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, il doit. Alors, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que vous devez faire Qu'est-ce que nous devons faire Il faut tout simplement de voir le tableau de congésion pour euh, avoir une idée. Alors, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Vous devez aller à la mairie. Vous devez aller à la mairie. Tu dois préparer tes valises. Tu dois préparer tes valises. Alors, devoir plus l'infinitif, c'est une obligation, oui, personnelle, très bien. Qu'est-ce que je dois faire Vous devez aller à la mairie Tu dois préparer tes valises. Il faut plus non. Par exemple, obligation impersonnelle, cette fois. Il faut un visa. Il faut une carte de séjour. Il faut plus négatif, il faut bien parler français pour être étudiant à l'université en France. C'est ça le but de ces sciences de français sur notre chaîne Je Communique TV. Il faut bien parler français, par exemple pour être étudiant à l'université en France, pour mieux communiquer avec les autres. Je comprends. Il faut prendre une assurance pour la voiture, par exemple. C'est la même chose pour tout le monde. Hein. C'est la même chose pour tout le monde. Ça veut dire, il faut plus, eh, il faut plus non, ou il faut plus l'infinitif. C'est une obligation, c'est pas personnel, mais impersonnel. C'est la même chose pour tout le monde. Alors, répète avec moi, avec eh, le verbe devoir plus l'infinitif, obligation personnelle. Hein. Qu'est-ce que je dois faire Vous devez aller à la mairie. Tu dois préparer tes valises. Alors, ou tout simplement vous exprimer normalement obligation personnelle, vous devez tout simplement savoir comment conjuguer le verbe devoir au présent. Sur soi. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, doivent. C'est une obligation personnelle. Alors il faut plus non. Il y a quelque chose qui est nécessaire. Par exemple, il est nécessaire d'apporter avec vous une, un visa ou une carte de séjour. Il faut cet élément. Il faut cette chose là. Alors, c'est une obligation personnelle, c'est la même chose pour tout le monde, c'est pas obligé, c'est pas obligé, obligatoirement pour toi, ou pas obligé pour tout non, c'est pour tout le monde, ou il faut bien parler français pour être étudiant à l'université en France, il faut plus l'infinitif, bon, on continue avec grammaire, regardons ici s'il vous plaît, ici, hein. grammaire, suivi la flèche, hein. suivi la flèche, hein. oui, alors allez, alors, il y a aller, à dîner, il y a venir, il y a commencé, il y a arrivé, il demandait, téléphoné, Quel est donc le point commun entre tous ces verbes-là C'est la préposition qui joue un rôle très important. Soit en complément circonstanciel ou en complément d'objet indirect. Par exemple, aller à Paris. À a plus une ville. Je vais à Paris, je vais à Naples. Hein? Naples on se trouve Naples, en Italie, bien sûr. J'arrive à l'ambassade. À l'ambassade. Euh, je dîne au restaurant, je viens de, je viens à la poste, je commence à, c'est complément domaine direct j'arrive à, c'est complément circonstanciel de lieu. ou par exemple j'arrive à, soit à lieu, soit à infinitif, par exemple j'arrive à, euh, par exemple j'arrive euh, à terminer, voilà, j'arrive à terminer mon travail, je demande à quelqu'un, par exemple je demande à mon ami, c'est complètement d'objet indirect, je téléphone à mon ami, j'appelle mon ami, mais on dit je téléphone à mon ami, je parle à mon ami, je ne sais pas je parle de mon ami, je parle à mon ami, je parle à quelqu'un par exemple, il parle à ses voisins. Alors répète avec moi s'il vous plaît, je vais à Paris bien j'arrive à l'ambassade je dîne au restaurant au oh. a plus le t égale oh. euh, au je viens à la poste je commence à travailler par exemple j'arrive à terminer mon travail par exemple je demande à mon ami je téléphone à ma femme je parle à mes voisins allez plus à aller arriver dîner venir commencer arriver demander téléphoner parler avec la préposition a qui joue un rôle soit contracté avec le c'est ou à tout simplement alors Suivez la flèche, s'il vous plaît, nous sommes ici. Vocabulaire. Vocabulaire. On dit une ambassade, un consulat. Il y a une ambassade et un consulat. Une ambassade se trouve bien sûr au capital, les autres villes, un consulat. Chaque pays a une ambassade qui se trouve au capi, à la capitale et les autres villes, un consulat. Un consulat de, de France, qui se trouve à Casa, ou à Rabat. Rabat, si c'est une obra. Attendez, il y a le, le, le consulat de l'Espagne. Une administration, ça veut dire un bureau, un passeport, un visa, tout le monde c'est un papier. On un, un papier administratif, un document. Faire la queue devant un guichet. <rire> Ah, C'est ce qu'on appelle la bureaucratie. Nous sommes contre la bureaucratie, bien sûr. Voilà. Alors, on vient de terminer maintenant. Un petit rappel, une manière de dire le verbe devoir qui joue le rôle avec l'infinitif, qui joue le rôle d'obligation personnelle. Vous allez tout simplement apprendre le verbe devoir, soit au présent, surtout. Plus l'infinitif, si c'est une obligation personnelle, Personnel ou il faut plus non, quelque chose qui est obligatoire, quelque chose qui est nécessaire. Il faut plus non, c'est une obligation impersonnelle, c'est le contraire de personnel. Soit il faut plus l'infinitif aussi. Il faut bien parler par exemple français. Il faut bien suivre ces vidéos pour mieux parler en français avec les autres. D'accord euh, Il faut prendre une assurance pour la voiture. Ici... Euh dans cette situation qu'on qu a vue euh, dans une administration, Nicolas ici euh, veut tout simplement des informations. Alors elle pose des, des questions, comme l'exemple de qu'est-ce que je dois faire, qui exprime une obligation ici personnelle. Moi, Nicolas, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada Moi, tout cela. L'autre, il dit Vous devez aller à l'ambassade du Canada avec le papier nécessaire. Vous devez. C'est quelque chose qui est personnel. C'est une obligation personnelle. Mais pour tout le monde, il faut un visa. Pardon, il faut tout simplement un visa pour aller du Canada. Et quel papier est-ce que je dois apporter Je ne sais pas. Vous devez téléphoner à l'ambassade. C'est l'ambassade qui se charge pour ce type de question. Pour ces types de questions. Est-ce qu'il faut un visa pour aller du Canada aux États-Unis? Je ne crois pas, mais vous devez demander à l'ambassade. Alors Nicolas euh, vient, euh, vient à l'administration pour obtenir quelques informations concernant l'obtention de visa pour le Canada. Il trouve que l'employé est gentil, il répond gentiment à ses questions et le... le conseil. Il lui conseille de il le conseille, oui. Il conseille de téléphoner à l'ambassade du Canada pour obtenir un, des informations. Voilà, c'est pour le moment, euh, n'oublie pas de réviser vos leçons, hein, manière de dire, surtout, hein. et quelques vocabulaires, et n'oublie pas aussi un petit rappel de grammaire, et faire un résumé de cette situation dans une administration. Alors, euh, on vient de terminer notre leçon, de renseigner, se renseigner, cette fois, c'est exprimer une obligation. Alors, la prochaine vidéo sera pour, oui, oui, sera pour, renseigner se sur... renseigner, mais autoriser, interdire, autoriser, interdire dans une situation de ski. situation que je vais vous proposer dans une situation de C'est avec vous, monsieur, c'est de l'aide euh, de, je communique TV. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager la vidéo partout pour que tout le monde soit en courant. Merci.